Bonjour, bienvenue à la 19e journée, on va vers les trois derniers jours, euh, je suis un peu triste euh, que, que ça se termine doucement, euh, j'ai aimé pouvoir euh, participer euh, aux exercices, euh, il y a eu pas mal de suivis euh, dans ma chaîne donc ça me touche vraiment et je vous remercie énormément euh, pour le suivi. J'espère que mes exercices vous ont apporté du bien-être et plus de flexibilité dans vos mouvements. Euh, maintenant, euh, je pense que je vais continuer à faire des vidéos euh, de yoga tout en douceur, juste 5-10 minutes par jour, euh, histoire de ne pas lâcher les efforts qu'on a fournis pendant les 21 jours. Donc euh, j'espère que vous continuerez à me suivre, euh, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous euh, et alors sur le groupe Facebook des âmes survolées, vous avez accès à euh, un, un messenger euh, qui vous permet euh, de commenter ou de partager vos ressentis euh, durant les séances euh, qu'on va mettre en place ensemble. Donc voilà Aujourd'hui, euh, on va reprendre euh, la salutation au soleil, pardon je perds mes mots, je suis un peu énervée, enfin, un peu, un peu, un peu surexcitée, stressée, bref, on va détendre tout ça. Donc, salutation au soleil, on se met face au tapis, on va d'abord y aller en douceur, histoire de bien réintégrer euh, les exercices, les positions, et puis... On va le faire une deuxième fois de manière plus rapide avec la respiration. Euh, Peut-être une troisième fois si le temps me le permet. Et, euh, et ensuite, euh, on fera comme d'habitude euh, en position du cadavre, reprendre son souffle tout doucement, se remercier, se valoriser, etc. etc., etc. Voilà, voilà, voilà, voilà. Donc, passe au tapis. Je monte les bras au ciel. Je descends mon buste vers mes orteils. Je remonte mon buste jusque sur les genoux. Mon dos est droit, ma tête est devant moi. Je descends sur le tapis à quatre pattes. Je m'appuie sur le tapis avec mon buste. Je monte mon buste en cobra, la tête levée vers le ciel. Je descends mon buste vers le tapis. Je prends mes appuis sur mes mains et sur mes orteils. Je remonte mon buste, je remonte mon bassin et je pousse mon bassin vers l'arrière. Position chien tête en bas. Je rentre la nuque. Et tout doucement, je reviens sur le tapis, couché sur le tapis. Je remonte mon buste en position du cobra, tête vers le haut. Tout mon buste est relevé, mes abdos tirent et je reviens sur le tapis. Tiens, tête en bas, je remonte mon bassin, je pousse sur ma main, je pousse sur mes pieds. Bassin vers l'arrière, tête rentrée. Et je viens déposer mon pied droit entre mes deux mains. Position du guerrier. Mains vers le ciel. Mains jointe vers le ciel. Je récupère un peu dans cette position. Je prends conscience de ma respiration et je viens redéposer mes mains à côté de mon pied droit je descends sur le tapis et je viens refaire la posture du cobra Levez le buste, levez la tête vers l'arrière j'étire mes abdominaux et je reviens sur le tapis je prends appui sur mes mains et sur mes orteils je pousse sur mon buste, je pousse sur mon bassin, tiens tête en bas, je rentre la tête, je pousse le bassin vers l'arrière, je respire quelques instants et je repose sur le tapis. Position du cobra, lever la tête, lever le buste, étirez les abdos, et je reviens sur le tapis. Une dernière fois, position, chien tête en bas. Je pose mon pied gauche entre mes deux mains. Position du guerrier, main jointe vers le ciel. Je fixe un point loin devant moi. Je prends conscience de ma respiration. Je remets mes mains à côté de mon pied gauche. Je remets mon buste sur le tapis. Bras. Je remets mon buste sur le tapis, je tiens tête en bas. Et tout doucement, je ramène mes pieds entre mes deux mains. Mes mains touchent mes pieds, mon buste est plié. Et tout doucement, je viens plier mes genoux. Je garde un oeil sur mes orteils. Si je vois mes orteils, je peux fixer un point loin devant moi. Mes bras sont vers le ciel, mon dos est droit. Comme si je m'asseyais sur une chaise. Et je respire. Je détends les jambes, mains jointes vers le ciel, mains sur le côté. Et je me détends. Petite pause. On va le faire un petit peu plus rapidement avec la respiration. Bien tout détendre. Secouez-vous, les bras, les jambes, le buste, les hanches, les bras, les mains, les poignets. Et on peut reprendre. Je monte les bras au ciel, j'inspire. J'expire, je descends mon buste. J'inspire, je descends sur le tapis j'expire cobra j'inspire je tiens tête en bas j'expire je reviens sur le tapis j'inspire je reviens sur le tapis. J'inspire, chien tête en bas. Et j'expire, toujours en chien tête en bas. J'inspire, position du guerrier, main jointe vers le ciel. J'expire. Sur le tapis. Inspire, cobra. Expire, tapis. Inspire, chien tête en bas. Position du guerrier. Lampe gauche, inspire. Expire, tapis. Inspire, cobra. Expire, tapis. Inspire, chien tête en bas. Expire. Je ramène mes pieds entre mes deux mains. Je relâche tout. Inspire, position de la chaise. Je dois avoir mes orteils droit devant moi. Expire. Position de l'arbre, main jointe. Et je relâche. J'espère que ça va pour vous. que Ça n'a pas été trop vite. On va refaire ça une deuxième fois. On relâche bientôt. On bat les jambes. On bat les bras, on secoue le torse, on secoue la tête, doucement, on secoue un peu tout, pour détendre tout ça. Et on recommence, on va aller un petit peu plus vite. Donc, tout le monde est prêt Inspire, je lève les bras au ciel. J'expire, je descends mon buste, vers les pieds. J'expire, tapis. Inspire, cobra. Expire, tapis. Inspire, chien tête en bas. Expire, tapis. Inspire, cobra, expire, tapis, inspire, chien tête en bas, expire, chien tête en bas, inspire, guerrier jambe droite, expire, tapis, inspire, cobra. Expire, tapis. Inspire, chien tête en bas. Expire, chien tête en bas. Inspire, gagner jambes gauche. Expire, tapis. Inspire, cobra. Expire, tapis. Inspire, chien tête en bas. Expire. Je ramène mes mains entre les deux jambes. Inspire, chaise. Expire, arbre. Et je relâche. Voilà pour la séance d'aujourd'hui, on peut relâcher, se détendre, se mettre en position du cadavre, paume vers le ciel, bras et mains légèrement écartés et je reprends contact avec ma respiration. je prends contact avec mon cœur et tout doucement je laisse ma respiration ralentir je peux fermer les yeux pour améliorer la détente Tout doucement, mon corps s'affaisse dans le sol. Ma tête s'appuie dans le sol. Mon buste s'appuie dans le sol. Mes bras s'appuient dans le sol. Mes mains se relâchent et s'affaissent dans le sol. Mes hanches et mes jambes s'affaissent dans le sol. Mes jambes se détendent. Mes pieds se relâchent. Ma respiration devient lente. Mon cœur ralentit. Je me félicite pour cette séance. Je me sens détendue, apaisée, relaxée. Je prends quelques instants pour respirer consciemment. Et tout doucement, mes muscles se relâchent, mes petits muscles se relâchent, tout mon corps est détendu, petit à petit, il se détend encore plus, et je profite de ce bien-être en faisant des respirations conscientes tout doucement et quand je suis bien détendue je peux venir poser mes pieds vers le coccyx, tourner sur le côté droit, pousser sur mes bras pour revenir en lotus. Bravo pour cet exercice. On se retrouve demain pour la 20e journée, deuxième et dernière journée. Félicitations à tous et à demain.